Alors je m'appelle Aurélie, ça fait un peu plus d'un an que je suis maintenant syndiquée. La... Je ne connaissais pas du tout la CGT, et c'est en parlant avec mes collègues de travail, beaucoup étaient syndiqués à la CGT, et donc euh, je me suis intéressée après. Alors au début que je suis arrivée au syndicat, je, je pataugeais un peu, je ne connaissais pas tout ce qui était les réformes, euh, les procédures, enfin même certains termes, je ne connaissais pas du tout. Euh, sur les j'ai où j'ai participé, je me suis sentie très à l'aise, parce que c'est un domaine que je connaissais bien. Euh, des collègues de travail que je connaissais aussi très bien et du coup je me suis sentie tout de suite très à l'aise euh, à ce niveau-là. Euh, dans les luttes, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que alors euh, par exemple, au début, avant une grève, on a des, des négociations avec la DRH qui peuvent être très enrichissantes. Le jour de la grève, le personnel euh, se livre facilement à nous et même après, par la suite, ils, ils voient que le syndicat est là vraiment pour les accompagner. La CGT est est très présente pour le personnel les autres syndicats j'ai pas l'impression de les voir autant sur le terrain alors ce que je pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui n'est pas syndiqué c'est que sur le plan personnel je trouve que c'est très enrichissant d'être syndiqué parce que on peut avoir des, des points de vue on peut exprimer nos points de vue différemment que ce soit avec notre famille ou avec d'autres personnes que l'on peut côtoyer alors dans mon cadre professionnel je peux m'exprimer facilement sur mon point de vue sur mon, le fait que je sois syndiqué je peux je peux avoir des arguments. Alors le syndicat CGT est très, très à l'écoute des nouveaux syndiqués. Moi j'ai eu des formations, bah j'étais inscrite à des formations qui ont malheureusement dû être annulées à cause de la crise sanitaire. J'ai réussi à avoir une formation il y a, il y a un peu moins d'un mois sur l'égalité professionnelle. Je suis très bien accompagnée, j'ai beaucoup de documentation fournie par mon syndicat.